Pops school. Welcome les copains, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo Pour euh, ma série Back to School Et aujourd'hui je vais vous faire une vidéo haul pour la rentrée scolaire d'habitude pour ce genre de vidéo je fais pas de haul parce que c'est pas hyper écolo, mais cette année j'avais envie de, on va dire, me faire plaisir entre guillemets donc j'ai contacté pas mal de marques, euh, notamment beaucoup de marques françaises et aucune euh, m'a répondu, on va dire, positivement et il y a une marque qui m'a répondu, donc qui est une marque euh, qui vient de Hong Kong je mettrai le nom ici parce que j'ai peur de faire une bêtise en, en le disant en anglais, ce sera un petit peu honteux de ma part. Bref, j'avais pas mal entendu parler de cette marque euh, l'année dernière via plusieurs euh, créatrices de contenu et je me suis dit que j'allais vous donner un avis objectif pour essayer ça valait le coup de commander chez eux. Ah oui, et restez jusqu'à la fin parce qu'il y a un petit concours avec la marque. Donc si vous êtes intéressé pour tester ces produits bah gratuitement, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Par contre, euh, je vais utiliser toutes les choses que j'ai reçues et je vais en donner à mes soeurs. Enfin, il n'y aura pas de gâchis ou de matériel en excès. Parce que là vraiment j'avais rien pour commencer l'année. Bref j'étais trop contente tout à l'heure quand j'ai reçu ça. Et oui je suis en étude sup, mais je continue à être trop contente quand je reçois du matériel scolaire. Donc je vais vous montrer. Petit point pour être totalement transparente avec vous. Je suis pas du tout rémunérée par la marque. Moi ils m'ont juste envoyé leurs produits j'ai eu pour 80$ dollars. il y a eu des frais de douane il faut savoir que maintenant euh, apparemment il y a une nouvelle loi qui vient de passer et quand on reçoit des colis en dehors de l'europe il y a des frais de douane donc c'est pas propre à la marque c'est juste que ça va être ça tout le temps après libre à vous de choisir si vous décidez de continuer à commander hors de l'europe sur des sites euh, chinois ou même pas que chinois d'ailleurs mais bref on va arrêter de blablater et je vais vous présenter euh, quelques produits pour la rentrée ok on va peut-être commencer par un des articles que je préfère c'est une trousse que j'ai reçue qui est beige et rose donc carrément dans les couleurs euh, de ma série back to school actuellement et c'est vachement cool parce que l'intérieur est vraiment bien compartimenté on va dire. Donc voilà je pense que il était temps pour moi de changer de trousse parce que j'ai la même depuis le collège, enfin collège et donc voilà je pense que je vais vraiment utiliser celle-là et ensuite j'en ai reçu une deuxième parce que j'avais pris le coffret euh, spécial Cosmos enfin je sais plus mais c'est des coffrets qui sont faits par couleur Et donc voilà à l'intérieur c'est quasi la même juste elle est grise et noire donc peut-être que je l'utiliserai pour euh, mon matériel de maquillage on va dire, enfin pour me déplacer et tout pour les trucs qui salissent plus que euh, des stylos Ensuite euh, vous connaissez ma passion pour les carnets j'en ai beaucoup trop et j'ai reçu ce carnet noir qui est un carnet avec euh, les constellations euh, et donc euh, bah, juste c'est trop beau mais j'ai rien à dire de plus, c'est un petit carnet euh, très mims. Ensuite trois euh, surligneurs dont j'en entends tout le temps parler depuis plusieurs années que j'ai jamais pu tester alors que j'ai une passion pour les surligneurs, c'est les surligneurs euh, aux couleurs euh, métalliques donc par exemple il y a rose gold, il y a rose normal et il y a gris. Euh, je les ai testés, en fait je suis un peu mitigée parce que j'aime bien mais je trouve que c'est plus des feutres que des surligneurs. Mais je pense que ça peut être hyper cool pour faire des fiches. Et donc voilà, je suis hyper contente. Et en plus, c'est d'une marque assez connue, je crois, dans le milieu de la papeterie. Et qui est vraiment pas mal. Donc j'espère qu'ils vont durer longtemps. Je vous tiendrai au courant. Ensuite, pour le petit coffret noir, j'ai reçu pas mal de choses. Donc j'ai reçu des masking tape. D'ailleurs, est-ce que vous vous souvenez, à l'époque, on faisait des DIY et tout le monde utilisait le masking tape. Enfin, je m'en souviens. C'était un truc de ouf. Et donc là, c'est cool. Puisque je vais juste m'en servir en tant que scotch. Donc ils sont tous très neutres plutôt dans les tons noirs. Ou là, c'est en train de tomber. Ensuite, j'ai reçu des effaceurs. Donc ça, euh, très utile. Ça m'évitera d'en racheter. Avec, j'ai reçu pas mal de stylos noirs que je vous montrerai euh, plus en détail sur les close-up parce que euh, là, je peux pas tout expliquer. Mais il y a des stylos noirs qui font euh, bah, juste feutre. Il y en a qui font euh, stylos... Euh et il y en a qui font plutôt de l'encre colorée. Pour l'instant de ce que j'ai vu j'aime beaucoup celui-là. Pour si vous faites un blade journal par exemple, ça a l'air vraiment pas mal ça fait plus encre noire on va dire et je trouve que ce qui est pas mal sur le site c'est qu'il y a pas mal de diversité au niveau des stylos qu'il n'y a pas forcément quand tu vas en boutique ou en magasin. Et il y a aussi vraiment accès à pas mal de marques qui sont assez connues en France mais que je suis pas certaine que vous pouvez retrouver en magasin donc si vous cherchez vraiment du matériel spécifique de marques spécifiques, n'hésitez pas à aller sur ce site-là parce que c'est pas mal. Et encore une fois je suis pas payée j'ai aucun intérêt à vous vendre ce site. Ok, oui, donc j'ai reçu d'autres feutres. Pareil que je vous montrerai en close-up parce que je pense pas que ce soit hyper intéressant de tous vous les décrire. Je pense que vous en foutez. Mais euh, si vous voulez les rêves, j'essaierai de les mettre à chaque fois pour que vous puissiez faire le lien entre ce que je vous montre et le produit sur le site. J'ai aussi pris des basiques parce que je me suis dit qu'il fallait quand même que je puisse m'en servir dans la vie de mes jours. Donc pareil, petit surligneur jaune. Je pense qu'on connaît tous les surligneurs jaunes. Donc je ne vais pas débattre dessus pendant 30 ans. Un truc que j'ai trop kiffé, c'est euh, un carnet. Vous savez, encore une fois que j'adore les carnets, mais il y a euh, ton emploi du temps, les trucs importants à faire et la to-do list. C'est un truc que j'utilise vraiment, vraiment, vraiment tous les jours. Et dans mon bullet journal, enfin dans l'agenda que j'avais, euh, j'écrivais ça, mais il n'y avait pas de section dédiée pour ça. Donc je me suis dit que j'allais, euh, je pense, l'emporter à chaque fois avec moi. Il n'est pas très grand, fait la taille de ma tête. Et donc c'est top parce que je vais pouvoir euh, l'emmener partout avec moi. Et franchement, il est assez bien fait au niveau de la qualité. Ça me paraît pas trop nul. Je dirais que c'est un peu comme la qualité Emma, mais peut-être un peu mieux quand même. Pour avoir testé pas mal les produits de chez Emma pour la rentrée. J'ai reçu aussi des doses de stickers. Euh, je pensais pas en avoir pris autant. et je je pense qu'en fait j'en ai pas commandé autant mais la marque a dû m'en rajouter plein euh, parce que je me suis dit que ça pouvait être cool pour euh, mon billet journal ou pour euh, ma vie de tous les jours il euh, y en a deux que j'adore vraiment c'est euh, la section automne et la section je crois c'était minimaliste et franchement ils sont incroyables enfin c'est vraiment des trucs qui, qui me rappellent ma vie tous les jours et donc j'aime beaucoup il y a aussi euh, celui sur le Japon que j'aime bien donc évidemment vous verrez ça de plus proche après après j'ai pris aussi des petits euh, mémos comme ça à mettre un peu sur euh, le frigo et tout voilà j'en ai pris euh, deux parce que je me suis dit que ça pouvait être intéressant juste pour euh, marquer je sais pas euh, des trucs à penser pour les courses et tout euh, voilà j'adore les trucs comme ça vraiment c'est des trucs que j'utilise tout le temps pour organiser, il y a plein de gens qui trouvent ça ridicule. Et ce qui est assez drôle, c'est que je me foutais de la gueule de ma mère qui faisait ça il y a quelques années et je fais exactement pareil. Donc, voilà. <rire> oh, un gros coup de cœur que j'ai eu, c'est euh, les petites boîtes à iPod. Alors, il n'y a pas que de la papeterie, enfin, surtout de la papeterie sur le site, mais il y avait euh, quelques produits comme ça, donc je me suis dit que j'allais tester. Et donc, c'est vraiment pas mal euh, parce que là, c'est une petite boîte inspirée des, euh, des glaces Jerry's, et je trouve ça trop drôle. Et je l'ai testé, bon, c'est pas petit, je sais pas, c'est de la qualité incroyable, mais euh, je... c'est pas mal, vraiment, c'est assez cool. Et j'en ai pris une petite boîte aussi pour ma mère, toujours lui servir vu qu'elle confond toujours ses AirPods avec ceux de ma soeur. Vraiment je suis choquée d'avoir reçu tout ça, enfin euh, ça se voit peut-être pas parce que je fais une crise d'Argie mais je suis trop contente vraiment genre... j'étais comme une gosse tout à l'heure non une... euh, j'ai pris deux petites règles une petite crise une petite rose je perds tout le temps mes règles je n'en ai pas vraiment j'espère cette année je n'emprunterai pas les styles on ne jamais les rendre et tout ce que j'ai ce sera un peu culotté donc voilà très simple très mignon ça m'a l'air d'être de la qualité correcte. J'ai encore pris un mémo. En fait, je me suis trompée, j'en avais pris trois. Alors, ça, je sais plus exactement à quoi ça servait, mais je crois que c'est pour mais euh, Je ne suis plus certaine, mais j'ai juste craqué en fait parce qu'il y avait des motifs Harry Potter. Donc, je pense que je vais les utiliser pour les coller ou les mettre au devant de ce carnet pour le custom un peu. Après, j'ai reçu d'autres petits masking tape, donc je pense qu'il y a des trucs que je donnerai à mes soeurs Juste pour préciser, je pensais qu'ils seraient un peu plus gros, donc ils sont petits. Enfin, c'est pas une mauvaise chose, mais juste c'était un peu. Euh... C'était pas forcément hyper clair sur le site, ou alors je suis vraiment conne. Un autre petit truc que j'ai pris c'est un... un autre petit truc que j'ai pris c'est un marque page astronaute euh, peut-être que je le donnerai aussi à ma mère parce que je lis plus beaucoup de livres en format papier mais il est pas mal en fait il y a une petite accroche je comprenais pas trop sur le site comment ça marchait il y a une petite accroche à l'arrière qui te permet de mettre sur ta page et euh, je vous dirai euh, dans, le... dans un futur euh, plus ou moins proche si ça abîme les pages au nom de ton livre parce que c'est quand même assez important après j'ai reçu un autre petit truc pour les airpods comme ça Hop. je sais pas si vous voyez et ensuite j'ai reçu des gommes et ce qui enfin, ça m'a rappelé quand j'étais au... au collège j'ai trop j'étais les, les gommes chez Emma comme ça avec des donuts et si vous remontez vraiment très très loin dans mon compte Insta, il y a une photo euh, en mode artistique des gommes euh, donuts de chez Emma donc fini pour euh, cette vidéo haul j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez euh, pas à aller sur mon Instagram pour gagner un coffret euh, rainbow euh, de la marque euh, voilà avec pas mal de produits d'une valeur de je crois 30 ou 40 dollars donc c'est vraiment pas mal, c'est pas un des kits que j'ai testé là mais euh, justement vous pourrez me dire euh, ce que vous en pensez Enfin la, le ou la gagnant pourra me dire euh, ce qu'il en pense J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Euh, N'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram ou à ma chaîne YouTube. Encore une fois, c'était pas une vidéo rémunérée ou quoi, c'était juste pour le plaisir en fait de recevoir des choses back to school et de vous les présenter. N'hésitez pas à me dire où vous achetez la plupart de vos produits à chaque fois parce que c'est vrai que moi, j'ai un peu fait le tour de Emma, Carrefour et tout, et euh, j'ai jamais vraiment trouvé de magasin qui des prix abordables pour la rentrée. Et donc voilà. Encore une fois, j'espère que vos vacances se passent bien. Et je vous fais des bons bisous et bye-bye.